Vous nous avez offert un, un, grand, un très grand cadeau, c'est un don, tout ce que ça nous apporte, tout cet enrichissement, euh, toutes ces possibilités d'approfondissement et de mise en pratique et d'incarnation à notre tour aussi. Donc, euh, oui. un immense merci et voilà, c'est vraiment des ressentis de gratitude. Une parenthèse pour vous remercier pour tout le travail que vous faites, de rendre accessible la pensée de Morin à d'autres mmh. personnes voilà donc euh, merci beaucoup pour ça on entendait parler il y a dix ans d'une majorité d'une minorité silencieuse de gens qui avaient envie que le changement se fasse et maintenant la minorité silencieuse grâce à ce qu'on vient de vivre là elle coopère et euh, moi j'ai pas envie que ça s'arrête vraiment et, et euh, que cette minorité silencieuse elle devienne une, une, une majorité co coopérative voilà. mais écoutez euh, enfin, Déjà, je suis très en phase avec ce que Anne a évoqué en termes de, de gratitude. Euh, J'ai presque pas de mots. Un, un énorme merci. Euh, ce que vous nous offrez est fantastique. Enfin, en tout cas, je ne m'attendais pas en fait à, à cette expérience humaine. Et, malgré la voilà, distance à travers les écrans, la connexion que l'on a sentie, c'est incroyable. J'ai un peu de mal à avoir des mots. Euh, c'est juste très, très fort. Et là, euh, de, le sentiment semble extrêmement partagé en disant, en fait, là, c'est que le début de quelque chose. Mm. Toutes les personnes qui se sont connectées, ne serait-ce qu'à un webinaire, sentent et se sentent portées par quelque chose qui nous lie, là, tous, hein. cette envie de coopération. Enfin, moi, pour ma part, je, je porte un projet entrepreneurial lié à la coopération. Depuis six mois, je me sentais toute seule. Tous les retours qu'on me faisait estimer. Personne paye pour la coopération, là, mais le sujet, c'est même pas savoir qui paye, mais évidemment que c'est primordial. Mmh. Reliance, coopération, j'avais l'impression de parler dans le vent. Et là, <rire> en fait, c'est juste la découverte de tout un réseau de personnes qui sont là et qui sont mues par cette dynamique. Donc oui, bien sûr, restons connectés nous tous les uns avec les autres mmh. à travers les territoires. On a plein plein de choses à faire et il y a plein de choses à faire. Et merci beaucoup, parce que, enfin, plus que beaucoup, infiniment, parce que c'est très souvent, nous aussi, on nous dit non, mais la coopération, c'est des mots, c'est. Non, non, non, on montre qu'on ne se connaissait pas, et pourtant, sur un média qui n'est pas le plus facile, eh ben oui, on peut coopérer et on peut vivre un, une œuvre commune à un moment donné. Voilà. Donc, euh, oui, c'est possible. Ah oui, cette définition d'ailleurs. Merci. Co-auteur d'une œuvre commune, oui, évidemment. Je pourrais même vous applaudir. Merci. <rire> merci. Merci. Merci. Merci. Merci. merci. Merci. Au revoir. Merci. Au, revoir. Merci. Au revoir. Merci tout le monde. Merci. merci tout le monde. Merci. Merci. Oui, merci, à merci. merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Avec plaisir. Je vous embrasse. Merci beaucoup. À bientôt. On n'a pas envie de partir. Non. <rire> Virginie, à très bientôt. On repart. A à bientôt, bientôt. Inch'Allah. <rire> Salut Corinne aussi. Salut Au Virginie. À aussi. Salut.